Alors, je m'appelle Thomas D'Acosta, j'ai 18 ans et je suis membre du Cercle Magique de Seine-et-Marne euh, je suis aussi membre de l'équipe de France de Close Up, euh, donc la dernière promotion euh, de février 2016. Et donc je suis spécialisé en cartomagie et du coup en Close Up. Alors j'ai commencé la magie à, à l'âge de 5 ans, j'ai reçu une boîte de magie hein, très classique, comme un petit peu tout le monde. Après j'ai regardé des vidéos de, du plus grand cabaret Bernard Begis au plus grand cabaret puis je voulais justement euh, un petit peu imiter un petit peu ce qui ce qu'il faisait et du coup je, je me suis mis à regarder des vidéos sur internet et petit à petit j'ai acheté mes premiers tours et, euh, et voilà. J'ai pas de façon particulière, Je j'y vais assez simplement assez directement. Et euh, en général je me quand je fais un tour je suis souvent dans un contexte. C'est-à-dire que je suis annoncé, ou alors je suis donc soit en représentation euh, close-up table à table en, dans des événements comme des mariages ou des événements privés d'entreprise, ou alors c'est sur, euh, c'est en, en famille ou entre amis et du coup les, les gens savent un petit peu ce que ce que je fais. Ça m'arrive. Enfin ça, j'en faisais beaucoup avant et euh, du coup j'en fais euh, j'en fais un peu moins maintenant. C'est pas trop c'est pas trop mon c'est pas trop mon truc en fait. Je suis pas vraiment un fou de street magic. Et euh, voilà, c'est pas, pas trop mon truc. Alors toutes les personnes qui font de la street magic savent qu'on reçoit des noms forcément. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit bonjour, voulez-vous un, un petit tour, comme certains qui pourraient proposer des roses ou des trucs comme ça. Bon c'est un peu une arnaque de rue aussi <rire> des fois quand on fait de la magie, mais un conseil pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est parler de, de la gratuité et du temps, du peu de temps en fait que ça représente. Est ce que tu penses de ça alors c'est compliqué parce qu'on peut pas euh, critiquer... Tout... Enfin nous on, peut, on... on aurait tendance à critiquer maintenant au niveau où on est tous en fait. Maintenant qu'on a une certaine, une certaine base et des certaines techniques qu'on a assimilées. Mais j'ai envie de dire, moi sans certaines vidéos de magie, c'est comme ça. Sans certaines vidéos sur le web, j'aurais jamais, euh... jamais pu apprendre de manière aussi simple et à un coût aussi bas. quoi. Donc c'est vrai que ça a des côtés un petit peu... Euh un Petit peu, il y a des déviantes en fait, et ouais, le problème c'est qu'il y a trop de tours en fait qui sont expliqués maintenant, trop de tours professionnels qui sont expliqués qu'on peut trouver. On peut trouver quasiment euh, malheureusement tous les tours euh, sur internet, euh, mais d'un autre côté, certaines, te certaines techniques c'est un petit peu bête à dire, mais tout passe par le web aujourd'hui dans, dans tous les domaines, donc euh, c'est pas plus mal que c'est pas plus mal que. Euh, que certaines choses soient révélées Ah c'est compliqué ça, c'est compliqué Bah, Forcément il y a un accès gratuit avec justement les vidéos du web comme on, comme on en parlait tout à l'heure euh... Après... Ouais, parce que du coup là c'est gratuit mais c'est pas, forcément... pas forcément légal euh... Je suis pas forcément pour un accès gratuit et légal parce que tout, toutes les... tout, tout le monde peut avoir accès à, à tout en fait du coup Ce qui fait que la magie au final euh, va finir, c'est un cercle vicieux, va finir par mourir euh à cause de, de, de certaines personnes qui peuvent, qui peuvent aller voir n'importe quoi. C'est dingue, mais quand on voit certaines vidéos explicatives, il y a des vidéos qui touchent quasiment le million, le million de vues. Quoi. Donc on se dit un million de vues, il n'y a pas un million de magiciens, c'est pas possible. Donc il y a certaines personnes qui regardent ça pour, pour, en soi, pour faire de la magie en soirée, de la magie rapide, mais certains tours, je pense que c'est important pour, pour, les, pour les jeunes qui commencent, qui n'ont pas forcément de moyens, des fois aussi. Euh, mais à un certain niveau, il faudrait arrêter aussi de dévoiler des tours qui sont trop. Euh, qui viennent de créateurs, qui vendent. Euh, voilà. Je pense que certains premiers tours, c'est. Enfin, je sais pas si vous connaissez le tour des 4, 4 Valets, là, le tour que tous les petits font. Les, voilà. Ça, je pense que c'est bien, le, le, le tour de l'horloge, les tours classiques, c'est une, bo une bonne chose. Après, le reste, que tout soit dévoilé, non, c'est pas du tout une bonne idée. Euh, essayez d'intégrer des clubs de magie. Essayez d'intégrer des clubs de magie, il y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais, euh, mais je pense que c'est une bonne chose pour justement le partage entre, entre magiciens et surtout l'entraide ils apprendront pas forcément euh, beaucoup de trucs moi je sais qu'au CMS j'y vais pas essentiellement pour apprendre des, des choses mais plutôt pour développer certains contacts et puis pour échanger avec certains magiciens ce qui est, le, ce qui est la base de la, de la magie je, je pense la magie entre magiciens alors futur projet euh, donc il y a les championnats de France l'année prochaine que j'aimerais bien viser euh, du coup il y a l'équipe de France avec des stages euh, qui, qui préparent aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Les championnats d'Europe sont l'année prochaine. Donc peut-être justement passer par les championnats d'Europe et euh, les championnats du monde qui sont dans deux ans. Donc euh, ouais c'est. Au niveau des concours, j'ai bien envie de me lancer dans les concours. Et puis après, sur, le, sur internet, plutôt recommencer, euh, j'avais lancé des, une petite série de. Euh, une vidéo par semaine je m'étais lancé un petit défi d'une vidéo par semaine euh, à la fin de l'année scolaire enfin euh, de mars à de mars à juin c'était comme ça et du coup on va relancer certaines vidéos sur le web parce que c'est une bonne c'est une bonne idée ça me permet aussi d'être productif et de et voilà et de créer de nouvelles choses de développer de nouvelles choses au niveau au niveau de la caméra et puis et puis au niveau de la magie aussi tout simplement alors c'est des sélections c'est des sélections euh, il faut présenter un univers, un personnage, une routine, un, un numéro en fait. Un numéro dans son... Je dirais ouais, je dirais pas dans son intégralité, mais vraiment un numéro qui soit quand même bien ficelé avec une, un certain décor autour, une certaine ambiance, et puis quelque chose de, de nouveau qui fait qu'on on peut être sélection, sélectionnable et du coup euh, représenter la France dans des, dans des événements plus importants à l'échelle internationale. Close-up euh, Talio, Talio. Bicycle hein, quand même. Oh David Stone. Ouais, David Stone. Yann euh, Frisch. C'est compliqué parce qu'il y, y en a beaucoup. David Copperfield. C'est bête mais c'est pour moi c'est le plus grand magicien de tous les temps. J'aime bien pour le côté décalé, totalement décalé, Eric Antoine. Parce il, a, il a donné une nouvelle approche de la, nouvelle approche de, de la magie. Donc c'est, je cite pas les trois magiciens que je considère être les... Les meilleurs du monde, même si Yann Frisch et Copperfield sont pas mal. Mais, euh... mais Eric Antoine, ouais, j'aime beaucoup le personnage. C'est un mec qui est unique. Donc voilà. Greg Wilson, pièce innovation et charisme. Un petit tour, on peut essayer. Ok, alors, un jeu de cartes, ici. Vous pouvez voir les cartes différentes. On a même les deux jokers, du coup. D'accord euh, Ce qu'on pourrait faire, c'est que... On pourrait faire choisir une carte et là, dans ce cas là, certains magiciens, vous, vous savez, euh, possèdent à certains forçages, en fait. C'est-à-dire que je peux, je peux t'influencer de prendre une certaine carte, ou etc. Là, je ne vais pas du tout t'influencer, je vais juste défiler les cartes mm -hmm. et je ne vais pas la regarder. Je vais juste te demander juste de, de, la, de la prendre, de la regarder et de, de t'en souvenir. Okay ah ouais. Et chose très importante pour te montrer que ce n'est pas un forçage, c'est que tu pourras changer, si la carte ne te plaît pas. Il n'y okay. a pas de problème ah, si. Je peux défiler les cartes et tu me dis stop quand tu veux, d'accord Stop. Tu aurais la carte Ouais. Est-ce que tu veux changer Tu veux changer, ah ouais, tu veux changer On peut changer, autant de fois que tu veux. Stop Attends, attends. Hop. Stop. Tu vois la carte Elle te Stop. va celle-là On Ça la montre à la tu caméra. La tu la prends, ouais. la prends Ouais. Tu la prends, tu la montres à la caméra et tu la gardes dans ta poche. Non. Et je referme bien le jeu. Tiens, est-ce que tu peux mélanger Est-ce que quelqu'un peut mélanger le jeu peut-être Ouais, vas-y, tu mélanges rapidement. Alors ce qui est assez, ouais, donc pour montrer qu'il n'y a même pas d'ordre en plus, euh, il, il est très fort, il est très fort. Euh, pour montrer qu'il n'y a même pas d'ordre en fait dans le jeu, il a mélangé le jeu. Tu as sorti mmh. une carte, tu as changé autant de fois que tu voulais, aucun forçage. Pas de moyen pour moi de connaître la carte puisque j'avais la tête tournée du début jusqu'à la fin, on est d'accord Et pourtant à force de travailler avec les cartes, les magiciens ont un certain, euh, une certaine mémorisation rapide des cartes. C'est-à-dire qu'en fait si juste j'ai je, j'effeuille les cartes comme ça, ouais, il, il manque une carte que j'ai pas vue par exemple, euh entre le set de trèfle et le valet de coeur et ce qui est marrant c'est que je crois que le set de trèfle je l'ai vu plutôt vers la fin, c'est le valet de coeur que t'as sorti il manquait ouais. le valet de coeur dans le jeu c'est ça et tu peux montrer vraiment valet de coeur dans le jeu avec des cartes bien sûr totalement différentes ça va hein ça vous va ouais Après, rapide. alors euh, j'ai pas compris <rire>